La devinette de la journée. Mmh, moi j'adore les avions. Ce sont vraiment des machines incroyables. As-tu déjà volé dans un avion, toi Moi oui. Puis j'ai bien aimé mon expérience. Eh hey, d'ailleurs, ça me fait penser à une devinette. Quelle est la différence entre de la gomme et un avion Eh bien de la gomme, ça colle, tandis qu'un avion décolle. Attention, on décolle mmh. De, de la journée. Salut! J'ai une devinette pour toi. Est-ce que tu veux l'entendre? Écoute bien. On me colle dans un coin d'où je ne peux plus bouger, mais je peux tout de même voyager à travers le monde. Qui suis-je? Je suis un timbre, car on peut me coller dans un coin d'une carte postale et je peux voyager à travers le monde une fois qu'on me dépose à la poste. Whoa! Devinette de la journée! Hey Sally! J'ai une devinette pour toi! Est-ce que tu veux l'entendre? Oui, Super! Écoute bien! Quelle est la différence entre une chauve-souris et un voleur? Je répète! Quelle est la différence entre une chauve-souris et un voleur? Eh bien, il n'y a aucune différence. Tous les deux dorment le jour et volent la nuit. Et bon, hein? <rire>